Bonjour j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je voudrais vous parler des spreads, des commissions des brokers parce que je reçois beaucoup d'e-mails de personnes qui me demandent euh, avec quel broker je travaille, quel courtier, euh, si le, le spread de deux pips ou, ou d'un pips et demi c'est pas trop chez leurs brokers etc. En réalité c'est un faux problème. Si vous, vous avez une bonne méthode de trading, ce n'est pas un, un pips et demi ou deux pips ou même trois pips qui vont poser un problème pour que vous soyez gagnant euh, en trading. Donc oubliez ce problème-là, il faut bien sûr aller chez un broker sérieux, mais ce n'est pas un spread de deux ou de trois qui vont changer quelque chose dans vos performances. Déjà, ça ne peut influencer que si vous faites des trades à très court terme, donc du scalping, Donc, la première question à vous poser c'est est-ce que vous faites du scalping si vous faites du day trading et vous faites des trades de 20, 30, 40 ou 50 pips, ce n'est pas 1, 2 ou 3 pips qui vont changer quelque chose dans vos performances. Vous êtes d'accord avec moi Donc oubliez ce problème-là. Ça peut être une optimisation de vos performances si vous faites du scalping, si vous faites du très court terme, que vous prenez entre 5 et 10 pips de gains de manière régulière, que vous faites beaucoup de trades. Alors là, une fois que vous avez une bonne méthode de scalping, vous pouvez chercher à optimiser ça. Mais sinon, vous oubliez ce problème, cherchez plutôt à avoir une bonne méthode de scalping. Il faut savoir que déjà, vous avez deux types de brokers. Vous avez ceux qui prennent une commission sur le spread, c'est-à-dire qu'ils augmentent le spread fourni par les banques et ils prennent une commission là-dessus. Ou bien vous avez les brokers qui prennent une commission fixe et qui vous fournissent le spread interbancaire. Donc un spread qui peut arriver à zéro par exemple sur l'euro dollar à certains moments. Moi c'est ce que je préfère mais sinon ça revient plus ou moins au même si au moment où vous ouvrez votre position vous voyez un décalage de la position par rapport à la position que vous avez ouverte donc à l'instant T et eh bien c'est parce qu'il y a la commission du broker donc c'est tout à fait normal. Donc si vous faites par exemple euh, 10 pips de gain, que vous gagnez 1 euro par pips, eh bien, vous allez gagner 10 euros. Si vous laissez 2 ou 3 euros euh, de commission au broker, ce n'est pas un problème. N'oubliez pas, vous faites euh, du business, vous êtes un commerçant, c'est comme euh, si vous vendiez un t shirt hein, Vous achetez le t-shirt 3 euros, vous le vendez 10 euros, et eh bien vous faites, euh, vous faites 7 euros de, de commission euh, de gains euh, là-dessus. Donc il faut bien, bien, bien tenir compte du fait que les brokers, on en a besoin, ce sont les intermédiaires entre vous et les banques. Donc il est normal qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils vous fournissent ce service. Donc ne vous focalisez pas sur la commission du broker, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas ça qui va changer vos résultats de trading. Essayez d'abord d'avoir une bonne, une bonne méthode de trading et si vous cherchez, si vous voulez faire du scalping, donc beaucoup de trades, eh bien moi je vous propose, j'ai ici euh, un lien vers mes formations, il y a ma formation au scalping, il y a ma formation Ichimoku, maintenant il y a ma formation euh, sur trois mois avec différentes méthodes de trading et là vous pourrez vous entraîner à faire du trading avec des méthodes efficaces et puis après moi je vous conseille euh, certains brokers mais euh, ne vous focalisez pas, si vous avez un broker euh, sérieux et eh bien travaillez avec lui et vous verrez après que avec une bonne méthode, ça n'a pas beaucoup d'influence sur vos résultats. Donc, ça, c'est très important. Donc, oubliez ça, oubliez de vous focaliser sur le broker. Pensez que vous, en changeant de broker, vous allez avoir des bons résultats. C'est totalement faux. Donc, c'est vraiment pas important le broker. Il faut bien sûr que vous ayez une bonne plateforme qui réponde rapidement. Mais sinon, c'est surtout une bonne méthode de trading que vous avez besoin. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu. Donc, euh, ne cherchez pas absolument à changer de broker si vous n'avez pas de bons résultats. Ce n'est pas la faute du broker. Hein. Ça, je vous garantis, ce n'est pas la faute du broker. Je traite depuis des années. Donc, euh, je peux vous dire que ce n'est pas la faute du broker si vous, si vous n'avez pas de bons résultats. Cherchez plutôt en vous si votre méthode est efficace. Et si vous n'avez pas de méthode efficace, ben, il serait peut-être temps de suivre une formation, de suivre une bonne formation qui vous permettra d'abord de vous entraîner, bien sûr, sur un compte démo et ça vous pouvez ouvrir chez les brokers des comptes de démonstration avant de passer sur un compte réel et vous entraîner jusqu'à ce que vous ayez des bons résultats en démo. Si vous n'arrivez pas à avoir de bons résultats en démo, ben ne passez pas en réel, cherchez plutôt une meilleure formation qui vous convient mieux et à ce moment-là après, passez en compte réel chez ce broker là ou si vous voulez chercher un broker qui a, qui a des, des commissions inférieures, vous pouvez le faire mais c'est surtout les résultats d'une bonne formation, d'une bonne méthode de trading qui vous feront euh, gagner euh, en trading. Donc regardez mes vidéos précédentes et vous verrez que c'est tout à fait évident que ce n'est pas la commission qui pose un problème. J'ai fait plusieurs vidéos où vous voyez les commissions euh, des brokers et les résultats et il est bien évident que ce n'est pas ça le problème. Hein. Ce n'est pas les brokers le résultat si vous n'êtes pas encore gagnant sur les marchés.